À croire que nous pouvons tout savoir, nous ne sommes plus spécialistes de rien, et le feu est la seule évidence qui nous reste en commun. Il hante l'esprit assoiffé de tout connaître, vibre dans le cortex préfrontal tous les matins. Le feu brûle l'oxygène et les poumons se fripent comme des sachets sous vide. Il n'y a clairement pas assez de place. La place est alors le temps, mais le temps ressasse. Tout est si compact, comment aérer. donne des coups dans les fenêtres, on les casse, à un moment tout ce qui est comprimé bouscule, ressort, jaillit, ça fait un bruit, ça rend sourd, ça fait pleurer les yeux tout seul et descend avec le recul du fusil de chasse, bam, dans la poitrine. Les fantômes des animaux tués violemment hantent les parcs municipaux. Ils vadrouillent sur les pelouses interdites, toujours à la recherche de glands et de jeunes pousses. Parfois, le soleil scintille sur une truffe fantomatique et nous tape dans l'œil pour nous prévenir. Attention Attention Bam, trop tard. Attention